Alors, je m'appelle Jerry Pélican, je suis euh, président de l'ONG Earth Force Fight Squad qui est une ONG de protection de l'environnement et de la biodiversité, surtout euh, au niveau de la bande littorale, marine et terrestre, c'est-à-dire on est à 200 mètres à l'intérieur euh, au niveau des plages et 200 mètres à l'extérieur au niveau de la mer. Et puis je, aussi, je, je, représente, euh, je suis le secrétaire d'une association éco qui s'appelle Rassemblement éco qui organise des randonnées de nettoyage euh, sur le littoral. Et je suis le référent local euh, de Surf Rider Foundation, qui est une association qui œuvre aussi dans la protection et au niveau de, euh, marin, et surtout, euh, pareil, au niveau des déchets plastiques, des débris marins, etc. Par rapport au programme qu'on essaie de développer euh, avec ces trois associations, enfin ces trois organismes plutôt, parce qu'il y a une ONG, une association et une fondation, c'est la sensibilisation. Euh, on travaille beaucoup avec les enfants. On essaie de sensibiliser les enfants à la problématique des déchets et à la problématique de la pollution, surtout la pollution plastique, parce que notre plus grand fléau qu'on a actuellement au niveau marin, c'est la pollution par plastique.